Salut les Dédés, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va nickel. Allez, aujourd'hui on est sur un nid de frelons dans une haie. Piqûre euh, de deux clients, donc euh, pas le client en fait, c'est les employés qui viennent couper les, les arbustes et tout ça, donc les jardiniers. Euh, bah, ils n'ont pas fait attention au va et vient et ils se sont fait piquer. Allez, je vais vous montrer où c'est et, et après je m'habillerai et on ira traiter ça. Et à mon avis, il va avoir un peu de l'attaque. Allez, je tourne la caméra. Allez, je vous montre. Donc vous voyez là, ici, la grosse euh, sapinette, euh, une grosse haie en forme de boule. Et euh, ben, en fait, c'est là-dedans. Alors, je vais essayer de vous montrer. On va aller voir les, le va-et-vient des frelons. Alors, je ne sais pas si vous les voyez rentrer et sortir. Donc en fait, il y a un gros trou. Voilà. Après, on va faire attention, parce que j'ai pas la tenue, voilà, c'est juste là. Allez. Il y en a un qui est venu me voir, il m'a dit qu'est-ce que tu fous là Dédé et Je lui ai dit ben, je vais t'attaquer, hein. je vais détruire ton, ta petite maison. Allez je m'habille et je vous montre ça, à dessus. attaquer ce petit nid, on va lui faire du mal il bon, va falloir que je bouge parce qu'on ne le voit pas le nid en fait, on voit le trou donc il va falloir que je bouge je la haie pour repérer où est le nid, donc à mon avis ça veut dire vibration et sûrement une grosse attaque parce qu'il a l'air bien actif on va secouer un peu Voilà, on met un combi et il y J'ai pas envie de recevoir du venin dans les yeux. Allez, on va fermer le coffre. Allez, Dédé. C'est parti pour le combat. C'est tourné la caméra avec les gants. J'ai pas le stylet. Allez, petite pub. Allez, c'est parti pour le combat. Bon il en bordure de route hein. Voilà où il s'est mis C'est petit malin hein. C'est petit malin Alors où il est le coup Allô, il y a quelqu'un là-dedans Je ne sais pas si vous le voyez bien Il y a un peu le reflet du soleil Donc on va essayer de repérer où c'est Pour l'instant je n'ai pas de visibilité La seule chose que je vois C'est des troncs qui rentrent Ah, si je le vois un petit peu je sais pas si vous le voyez bien voilà, est juste là c'est d'ouvrir un peu plus ça Là, il y a de l'attaque. Hein On les voit. Je ne sais pas si vous me voyez, mais. Laissez-le. Regardez-moi ça. What is your Are you talking to me? Okay, keep it trop il salissez plus que la caméra là les deux vont rien voir là allez on change de côté je vais vous montrer le nid maintenant traité voilà on a fait un trou c'est traité regardez moi ça au milieu de tout ça il y a une petite coccinelle oh reste pas là c'est trop dangereux pour toi la pauvre Allez, pousse-toi voilà, On voit bien les freins en sortir. C'est en train de mourir. Le nid est bien traité. J'espère que vous avez de belles images. Hein. ¡Hola! Et on laisse agir, euh, n'hésitez ben, pas à laisser un petit commentaire, un petit pouce bleu et moi je vous dis à bientôt les dédés... Les... Bon. va essayer de s'éloigner. Ils à bientôt, mais bon. hein? ouais, ils me suivent encore. Allez, on va attendre un peu, Ça commence un peu à, à diminuer. Mais à mon avis j'en ai sur moi. Hein. Donc, on va attendre un peu. On regarde. Allez, bisous. Quoi T'es pas abonné à des Frelant Alors, dépêche-toi de t'abonner avant que je m'énerve.